Cette semaine, Conseil et Recherche vous livre ces trois premiers principes observés dans les entreprises libérées. Les principes d'assainissement, de responsabilisation des collaborateurs et de subsidiarité. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le principe d'assainissement C'est simple, c'est rendre plus sains les relations dans l'organisation. Alors, comment je dois m'y prendre Eh bien, en gérant les perturbateurs et tout ce qui est indésirable, à commencer par les relations de domination et les marqueurs de pouvoir mais aussi en accompagnant tous ceux qui le veulent dans un travail de développement personnel pour amener de l'authenticité dans la relation. Oui, mais ne faut-il pas que les collaborateurs soient plus responsables Si, justement La gestion des compétences implique d'encourager la prise d'initiative et la responsabilité de l'individu. Cela signifie qu'il ne faut pas tout encadrer. Mais comment responsabiliser Tout d'abord, créer un climat de confiance permettant le développement du leadership de chaque collaborateur. Ensuite, Faites en sorte que vos équipes-projets se composent seules sur la base du volontariat. Ce n'est donc pas à vous de les choisir. Enfin, un conseil, clarifiez la demande et laissez faire donc. D'accord, mais l'accompagnement des équipes n'est-il pas sous-estimé Parfois si, mais les collaborateurs peuvent aussi agir par eux-mêmes sans forcément concerter. C'est le principe de subsidiarité. Ça consiste à positionner le pouvoir de décision le plus près possible de l'action. On part du principe que le collaborateur a le pouvoir de décider de tout ce qui relève de ses missions, à l'exception de ce qui revient au niveau supérieur, son manager. D'accord, mais comment En proposant un contrat de délégation formalisé, une lettre de mission par exemple, entre le chef et le subordonné, portant sur une mission à remplir. L'objectif est de donner un pouvoir d'agir sans contrôle en temps réel. C'est formidable, j'ai tout compris. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prochains principes